Salut à toi, je m'appelle Jocelyn, ça fait dix ans que je travaille ici, produit médical Euh On est présentement à la recherche de pliers. On est une belle entreprise euh, où on vient complètement de remodifier tout notre côté management, gestion. Euh, ici maintenant, les gens ont plus de chef, ils ont plus de, de, de compte des, des procédures à suivre qui, qui sont trop lourdes. Ici, c'est la confiance et la liberté. Euh, on est euh, Très heureux de venir te présenter notre, notre belle entreprise. Viens avec nous. Comme on parlait tantôt, on est maintenant rentré dans la zone des plieuses. On a vraiment un beau parc machine. On a cinq belles plieuses, mais vraiment des plieuses de qualité qui sont quand même assez récentes. On a vraiment beaucoup d'outillages qui nous permettent de travailler dans notre domaine. On est vraiment des spécialistes dans l'aluminium. C'est, une expertise qu'on a acquis avec le temps. On est rendu des leaders là-dedans. On a besoin de personnels qui sont vraiment euh, ouverts à apprendre et à partager le connaissances. Qu on qu'on va aller te montrer qu'est-ce qu'on fait un peu. Comme j'expliquais tantôt, on a, on est spécialiste dans la On fait, on fait d'autres, d'autres matériaux aussi, de stainless, acier et tout. Mais pour un exemple, on plie euh, d'épaisseur qui est assez, Standard, à aller jusqu'à de l'épaisseur qui est quand même un petit peu assez euh, pas standard. C'est ça qu'on réalise et on est des pros. Je présente l'équipe que je suis très fier de faire partie. On est six de jour. Martin. Euh, moi c'est Jocelyn. Après Étienne à l'autre bout. Steve et Fazi Comme on voit, euh, comme on voit, il y en a. On a quelqu'un qui donne toujours des, des petits conseils. On s'aide beaucoup entre nous, on est très très fluide dans les conseils, dans la manière de se dire hey, « Eh, tu veux pas te prendre comme ça, l'autre fois j'ai fait ça ». C'est c'est pas strict, on n'a pas des méthodes fixes qui, qui, qui nous étourdissent ou qui, qui nous prennent la tête si on veut. On est capable de s'organiser pour toujours chercher à aller de la meilleure manière, de la perfection. Alors, euh, si ça te tente, est un bon plier ou peut-être un débutant, peu importe, on est, on a besoin de toi. On recherche une personne qui aime, euh, euh, qui est à l'aise avec les chiffres, qui aime les plans, qui aime se, se essayer plusieurs options, euh, pouvoir tout fabriquer, plein de choses, qui est motivé parce qu'on est une équipe très motivée. On a besoin de toi, on t'attend. Tu euh, t'embarques dans, dans ton char, tu viens nous porter ton CV, on te rencontre. Euh, nous, on est, on est très contents de, de rencontrer des gens et de faire partager notre, notre métier, c'est notre passion. On a besoin de toi, on t'attend. Euh, salut, moi c'est Luisa. je travaille chez TMB depuis deux ans et demi. Euh, je suis opératrice d'une presse pilleuse. Euh, je suis avec euh, formation. Euh, du monde qui ont une bonne esprit d'équipe, qui aime se travailler, qui démontre euh, une, attitude, une bonne attitude. Euh, euh, ça prend un bonne esprit d'équipe parce qu'on travaille vraiment on travaille en plus particulière. Maintenant, on est en un petit peu euh, donc plus de décisions, moins de, moins de patrons. Euh, on a plus le pouvoir de, de, de décision sur les employés, sur les matériels. Euh, les outils, on décide, on décide ensemble si l'employé fait ou ne fait pas. Euh, C'est ensemble qu'on fait les entrevues. Puis, euh, souvent, ben, une personne qui va bien travailler mais qui, qui, qui, a pas de, qui a une mauvaise esprit, qui dégage une mauvaise esprit qui est tout fait négatif, ou, tu sais, ça ne marche pas. Et on veut quand même de bonne mort. À l'inverse, aussi, très beau être ben, ben, ben, ben, de bonne mort, mais pas travailler, ça marche pas non plus. Quelqu'un en forme. Capable d'avoir du sport en travaillant, juste en faisant notre, notre job. On n'est jamais, euh, jamais stoppé parce qu'on a trop de plaisir. Euh, au contraire, justement, ça, ça motive encore plus. Euh, quand, on, sais, quand on a du sport en travaillant, c'est un peu plus motivant. Des pillards, des pillards, il y en a partout. Sauf que chez PMB, c'est une entreprise qui va être différente d'ailleurs. Euh, c'est une place où on se sent bien. Euh, ben, en tout cas, personnellement, moi, j'ai hâte de je me lève le matin. Et je ne rentre pas travailler de, travail de recul euh, je fais des jours, euh, des jours de congé, des jours de payé. C'est une super de bonne place pour les clients. PMB, c'est une entreprise, un partenaire de confiance euh, pour les clients. Mais euh, en tant qu'employé, PMB, c'est un employeur de choix. C'est une deuxième famille. Je me sens bien. Euh, ben, maintenant, euh, j'espère que tu as le goût de venir travailler pour nous. Euh, c'est une super de belle place je vais te présenter mon équipe euh, de soir. et Je te présente mon team de soir. Yeah! yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah.